Merci. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, les nombreuses associations auxquelles je vous invite à accorder des subventions ce soir sont un témoignage de la vitalité associative à vie urbaine. La grande variété des objectifs poursuivis par les associations montre que les habitants ont à cœur de s'investir dans tous les domaines pour agir sur leur ville. Quelque part, c'est une sorte de démocratie participative. En effet, les habitants s'associent pour agir par eux-mêmes sur les sujets qui les intéressent. Le soutien matériel, subvention financière, droit de locaux, représente pour l'institution municipale un encouragement pour les habitants à s'investir dans cette voie, mais aussi la reconnaissance du caractère utile et précieux des actions ainsi entreprises. Cette dimension démocratique, cette démarche citoyenne, nous avons tenu à la portée à un niveau supérieur. Cette année, nous avons organisé les dialogues et les premières assises des associations qui ont réuni plusieurs centaines de participants. On pourrait dire que nous avons associé les associations afin de faire apparaître plus clairement les problématiques communes. Au cours de cette réunion, les associations du territoire ont pu s'exprimer et s'écouter et ainsi formuler directement leur volonté qui a pris la forme d'un plan d'action des associations que nous, élus, avons désormais la charge de faire aboutir. Je vous remercie de votre attention.